Elle s'est détachée du fait de la tectonique des plaques provoquée par la magie d'une femme perse très puissante qui se nommait Sabette. Cette reine est devenue immortelle la nuit où elle mangea le cœur d'Elie, l'enfantant. Depuis, cette reine se fait nommer Elisabeth en souvenir du temps mangé. Approchez. Votre histoire se trouve là, dans le cœur d'Elie. La reine immortelle ne l'a pas digéré. Le cœur d'Elie bat toujours dans sa poitrine. Et c'est depuis l'origine ce cœur vivant Yeah. Cool.